Tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman. Deuxième produit de la marque Laurentien Organique, une marque québécoise qui est arrivée à l'SQDC là il y a quelques jours. Donc, euh, la deuxième variété qu'on va faire aujourd'hui, c'est le Eros Glue. Ethos, glue e c'est quoi ça Eros Glue? Ben, C'est euh, une variété qui a été produite par euh, Eros Génétique. On se rappelle que Canopy, une autre compagnie à la SQDC, euh, se sont procurés des graines de cannabis, pas de Eros Génétique, mais bien de DNA Génétique. On se rappelle du chocolat fondu, du euh, Lemon Skunk, je crois. Donc, ici, euh, Laurentien organique ont choisi Ethos génétique euh, pour une de leurs variétés qui ont appelé Eros glue. Et le Eros glue, c'est quoi? quoi cette variété-là? C'est quoi le croisement? Comment on a fait pour avoir cette variété-là? Eh bien, on a croisé, croyez-le ou non, du GG4, hein, le Gorio glue numéro 4, le GG4. Avec du ethos couche, qui est lui-même mélangé avec du GG4. Et mélangé avec du GG4. C'est pas incroyable. Donc, je commence. On a pris un GG4, un phénotype incroyable, j'imagine. Mélangé avec un produit ici qui est du ethos couche GG4. Donc, on a pris du ethos-couche, que de GG4, mélangé ça avec un GG4 et mélanger ça avec un autre GG4. Donc, c'est ce qu'on appelle un Gorilloglou mutant, hein? un GG4 modifié. Donc, euh, on se rappelle que le meilleur cannabis que j'ai fumé dans ma vie, c'est un cadeau d'un abonné qui a envoyé à Winman du Gorilloglou numéro 4 procuré sur internet euh, directement du BC euh, c'est un cannabis comme vraiment très vraiment dispendieux euh, ça goûtait un genre de gazi, pas comme le pink kush différent très très très agréable euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui se trouve à l'intérieur de ce produit-là surtout la ronde surtout la ronde pour ce qui est de la qualité avec l'expérience qu'on a ici à Winman, avec euh, tous les cannabis qu'on a ouverts à la SQDC, souvent, souvent, quand on a une marque, euh, les autres produits d'une même marque suivent la tendance pour la qualité. Donc j'imagine qu'on va avoir le même genre de qualité que j'ai eu avec le Pink Cush de Laurentien Organique organique qu'on a ouvert cette semaine. Donc ici, là, le Eros Glue. Ouh, je suis content. Un plus de frissons que d'habitude, hein? C'est pas un Dubon Select. Hein? On n'a pas. Euh, du bon Select, on n'a aucun frisson. On sait qu'à Winman, c'est terminé. Du bon select. Sauf que là, on vient d'apprendre que Afria se sont associés à Dubon Select. Afria se sont associés à Tilray, Afria n'existera plus, hein? On va prendre seulement le nom de Tilray, donc, euh, et ce sont les dirigeants d'Afria, par contre, qui vont s'occuper de la business. Donc, ça, c'est très, très, très encourageant que Afria s'occupe de la business qui a fusionné, là, Afria et Tillery. Donc, euh, ça va être en vigueur, je crois, là. Euh, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. J'ai une date dans ma tête. Euh, donc, Tillery et Afria ne font qu'un. Une Seule compagnie, euh, la plus grosse compagnie au Canada, ça va s'appeler Tilray. Ils veulent maintenant déménager leur bureau-chef aux États-Unis, euh, donc les deux vont s'entraider. Euh, Broken Cause va aider Tilray à diminuer leur coût de production. Et euh, Tilray euh, ont besoin des serres à Afria là, pour euh, faire pousser du cannabis. On va revenir avec leur ancien organique. Erosglou, je vais ça immédiatement, 32$ et 20 sous, moins cher que la compétition, euh, T-God, euh, prédiction, prédiction Winman oui, T-God ne passera pas à travers, T-God va faire faillite, euh, on va voir ça ici, là. oh c'est bien je pense, c'est bien, les contenants ici, là, il n'y a, a, um, a pas beaucoup d'air euh, dans le contenant. C'est très intelligent. Euh, la compagnie Laurentien Organique là, ont vraiment pris un contenant euh, très intelligent. Et puis le, le cire aussi, là, le cire, c'est un cire de qualité, je crois. Je pense qu'ils euh, ont vraiment vérifié leur affaire. là. Euh, là vu qu'ici, c'est en encavé qu on dit, hein, c'est euh, concave, encavé. Euh, il y a moins d'espace, moins d'espace, moins d'air. C'est pas désagréable, quand on regarde les terpènes, j'étais un peu effrayé, mais on sait que le Gorilla Glue, il y a un boost, il y a un boost, c'est vraiment euh, très humide, euh, il est très pâle, comme que j'ai connu le Gorilla Glue, euh, donc c'est un Gorilla Glue modifié, hein? c'est du Eros Glue. Ah, c'est vraiment mieux que T-God. Je compare ça avec T-God de Green Organic Dutchman parce que c'est une compagnie euh, biologique. Euh, vraiment, vraiment. On va regarder ça à la caméra. Très bien, très beau. Euh, beaucoup de trichomes. Euh, pas de feuilles. Un peu moins résineux que j'aurais cru, mais quand même, c'est très très très, ça casse ses mains pareil ça casse ses doigts pareil un peu, c'est, c'est aussi du beau cannabis, ça se compare pas avec tes gars, tes gars, tout pareil. Puis lui, je trouve qu'il est un petit peu différent que du Pink Kush, euh... c'est le fun ça, parce que, habituellement là, euh, sont toujours toujours pareils visuellement, à part Broken Coast, à part San Rafael, qu'on voit la différence entre deux variétés. Euh, mais des fois, comme euh, je me répète, euh, du Bon Select, on va avoir trois euh, quatre du Bon Select ensemble, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous pareils, c'est vert, un petit peu de brun. Du pot, c'est du pot, hein? tu comprends dessus. Mais ici, c'est pas du pot, c'est du pot, non, non, non. Euh, vraiment, leur ancien organique, il euh, y a une différence entre leurs deux cannabis, euh, le pink couche et le elos glue donc ça j'aime beaucoup beaucoup ça euh, leur troisième produit que j'ai pas été capable de me procurer <coughs> le tremblant couche euh, sûrement qu'il va avoir un, un, un visuel différent euh, vraiment hors de me le procurer il en reste quelques uns quelques uns de tremblant couche dans quelques succursales euh, si je regarde ici rapidement là Euh, la chute, Saint agathe des Démon. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, on va regarder ça de plus près. Euh, ça a l'air bien, écoute. Euh, la deuxième et la troisième terpène dominante, c'est mon duo préféré. Quand on regarde là, dans tous les cannabis que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, euh, souvent, souvent, on retrouve la myrcène et la limonène ensemble, une après l'autre. Et c'est le cas ici. On a la myrcène et la limonène. La cariophilène est en premier lieu, mais euh, ça arrive, ça l'arrive. Euh, mais le cariophilène, je le répète, hein, c'est une terpène qui représente le poivré, l'épicé, mais il y a d'autres euh, arômes, d'autres épices qui sont associés euh, au cariophilène. N'oubliez pas que les terpènes, c'est très, très, très important dans le buzz. Euh, c'est beaucoup mieux avoir un, un cannabis qu'on aime au goût. Euh, avant de choisir un cannabis qui a un haut taux de THC. <coughs> Beaucoup de personnes euh, mettent de l'emphase sur le taux de THC. Ils sont complètement dans le champ. Euh, c'est du monde qui... qui... Ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre. Euh, je ne sais pas si c'est des fumeux de tabac ou quoi que ce soit. Pourtant, à Winman, on répète. On répète, on répète, le taux de THC, c'est secondaire, c'est secondaire. Euh, ici, je sais que vous voulez le savoir, moi aussi, moi aussi je veux le savoir, je n'ai pas fini là-dessus. Euh, pour ce qui est du taux de THC, 20.28, très intéressant. Euh, quand que je dis que le taux de THC, euh, c'est pas, ici, j'ai un Headless Glue à 20%. Si j'ai un Eros Glue à 15%, le 20% va être plus fort. C'est sûr, il y a 20% de THC, l'autre il y a 15. Tu comprends-tu? Mais si tu veux te comparer deux produits différents, un 20% de Eros Glue va peut-être être plus fort qu'un Dubon Select à 28%. faut comparer le même produit avec le même produit. Si tu arrives au comptoir et tu veux absolument un pinkouche de San Rafael, plus c'est un 15%, je suggère de le prendre, même s'il n'est pas à 20%. Parce que c'est sûr que tu veux. C'est sûr que tu veux. Tu comprends-tu? Il faut que tu y ailles avec celui que tu veux. Euh, on regarde ça de plus près. Le Edos Blue. GG4 mélangé en GG4. Mélangé en Edos couche qui est lui-même mélangé en GG4. Donc, c'est vraiment incroyable. Nous voilà avec le Edos Blue. Écoutez, euh, l'arôme, c'est très bien. Je suis vraiment surpris. Euh, J'ai tellement été déçu de t God, de Green Organic Dutchman. C'est incroyable. Donc ici, là, euh, je pense qu'on va regarder ici. On va essayer de zoomer. Ici, je pense, c'est bien. Un très beau cannabis, mais la senteur, là. C'est super bon, c'est très intéressant, je vous le garantis. Euh, peut-être que le look ici, vous êtes peut-être un peu indifférent. Euh, par contre, là, euh, j'ai aucun problème. Il est vraiment plus beau là, que tous les produits de T-God. Le Pinkush était peut-être plus euh, flamboyant. Mais euh, il sent très bon. Très bon, très bon. J'allume ça tout de suite, les boys. De retour avec le Headless Blue. Il sent très bon. Euh... C'est incroyable. Je ne comprends pas comment ça que les autres compagnies, là, avant de mettre leur cannabis sur les tablettes, euh, ils devraient le sentir. Euh... Je suis vraiment, vraiment surpris. Je ne l'ai même pas encore fumé, mais je sais sais, je vais l'aimer. Vraiment, félicitations à leur ancien organique. Euh... C'est sûr qu'il est un petit peu humide. Un petit peu humide à cause peut-être du boost. Euh... Je sais pas si on met pas le boost, si on est capable. Écoutez, le contenant, là, c'est le meilleur contenant. Il n'y a pas d'air. Euh, c'est sûr qu'il est en plastique, mais il n'y a pas d'air. Le seal, c'est le bon seal que vous avez mis. Euh, je pense que le boost, là, c'est. Vous ne devriez pas le mettre. Euh, on n'en veut pas de boost. On va en acheter, ou bien peut-être nous le donner en main propre à la SQDC. Mais je pense que le cannabis que vous me donnez comme qualité, euh, mettez pas le boost. Je pense que ça. Je pense qu'avec le roulement que vous allez avoir, ça ne va pas rester ces tablettes longtemps. Il va quand même un, avoir un, un roulement dans l'inventaire. Comme dirait mon chum, le show de boucan, santé bonheur. Très bon mais il est trop humide, il est trop humide, ça, ça me tente pas d'être obligé de le laisser sécher, tu comprends-tu, c'est pas en le laissant sécher à l'air, je ne veux pas faire ça, je veux pas le faire ça moi, j'aimerais ça qu'il soit un peu plus sec avec mon 3.5 grammes parce que là si s'il si est trop humide, parce qu'il y a trop d'eau dedans, s'il y trop d'eau, il y a un 0,5 grammes d'eau, tu, tu comprends-tu, trop humide, Ça a un petit goût gazi, mais à la GG4, c'est incroyable. Je suis vraiment surpris, je vous le dis. Je suis vraiment heureux de ça. Euh, ils vont compétitionner, pas juste seulement avec Tigon, mais avec les autres compagnies à la SQDC. Euh, vraiment, vraiment impressionné des arômes de, des deux variétés que j'ai essayé. Là, vraiment. Le tremble en couche, j'ai-tu le goût de l'essayer, tu penses? C'est sûr et certain. Euh, écoute. Je sais que tu veux savoir que j'aime le plus entre le Eros Glue et le Pink Cush de Laurentien Organique. C'est très bon, c'est du GG4. Le GG4, ça a été le cannabis que j'ai le plus. Écoute, c'est les variétés à Whitman. Laurentien Organique ont pris les variétés à whitman Ils ont pris le Pink Cush, puis ils ont pris le GG4. Je ne savais même pas que le Eros Glue, c'était du GG4. Hein. Laurentien Organique... On prit les variétés à Winman. Puis leur troisième produit, ben, croyez-le ou non, c'est euh, un couche. Ils appellent ça couche. C'est incroyable. Leur ancien organique, euh, c'est incroyable. C'est les variétés à Winman. C'est le GG4 ça, qui ressemble le plus à un vrai GG4. J'adore le GG4 Pamplemousse de Souvenir. Mais ça, ça ressemble plus à un, le GG4 que j'ai connu. Le GG4, à quoi que je veux que vous sachiez c'est quoi GG4? Je recommande à tout le monde leur ancien organique pour leurs arômes, leur choix de phénotype. Vraiment, vraiment félicitations, euh, vous êtes le contraire de du bon select, c'est la seule chose que je vous reproche, c'est le beau, c'est vraiment une niaiserie, euh, ça n'a aucun rapport avec la culture, comment vous faites pousser votre cannabis, les engrais, que vous faites, c'est incroyable, euh, euh, le taux d'humidité, euh, le curing, l'affinage qu'on dit. Euh, votre, votre séchage, toutes les étapes doivent être très bien fait. Euh, je suis vraiment vraiment satisfait, vraiment de Laurence Organique. J'avais même pas réalisé que c'est un GG4. All right. Vraiment, euh, Laurentien Organique, là, euh, surprise de l'année pour quelle compagnie de l'année? Surprise de l'année, vraiment, euh, personne ne s'attendait à ça. Personne s'attendait à ça. OK, peut-être que vous êtes mieux que T God mais là, deux en deux, pour ce qui est des arômes, hein, on aurait peut-être pu dire que la qualité est bonne, mais que j'aime n'aime pas l'arôme. Non, non, j'aime l'arôme, j'aime le GG4. Le Hellos Blue, c'est du GG4 qui a été modifié. Faut euh, pomper un petit peu plus fort quand il est humide comme ça. Ça rentre très bien là. Pour un 20% là, c'est smooth. Moi, je le mets encore là, catégorie hybride. Euh, c'est les trois des hybrides, exactement. Euh... Ah, c'est des bons buzz, Laurentien Organique. Euh, vous savez, j'avais eu des mal de tête avec euh, T-God euh, à une occasion. Puis, j'ai pas, pas fini ce contenant douche. Je suis comme un peu craintif d'y goûter. Euh... Écoutez, pour le GG4, ici, le Hello's Glue de Laurentien Organique. Euh... Encore une très grosse note, euh, due au phénotype qu'ils ont euh, choisi, euh, 8.5, euh, écoutez, écoutez, euh, 8.5, trop humide, euh, écoutez, à 29,50$, sous les 30$, euh, ce produit-là, j'aurais donné un 9 sur 10, écoutez, euh, mais si on oublie le prix, c'est un gros 8.5 sur, sur 10. Euh, félicitations à Laurence Organique. Euh, J'ai vraiment hâte de d'essayer votre troisième produit. Donc, je vais terminer ça tranquillement. Et puis, vraiment, le Buzz, c'est un hybride, mais c'est encore là, ça, ça, comme ça, ça supporte la, la tête. Euh, J'ai comme un peu des petits frissons partout. C'est très bien comme Buzz, très bien lourd. Écoutez, le buzz embarque, vous savez, là, regardez le temps de la vidéo, vous savez, quand on fume un joint, euh, les deux premières minutes, euh, on est gelé. Euh, mais le buzz embarque là, euh, euh, dans les 5 à 10 prochaines minutes. Écoutez, le buzz est très, très bon euh, du GG4, le Hellos Glue de l'ancien organique. Je pense que vous avez compris le message. Euh, je vais arrêter là-dessus. Euh, vraiment surpris. Même avec le buzz, je t'envoie peut-être un 9 sur 10. Euh, note officielle. Note officielle. Euh, 8.5 sur 10. Merci à tout le monde. Donnez un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Va voir mes photos sur mon Instagram. Weed Indie Command. Va t'acheter un bijou sur Shop Urban Ice. Il y a 25% de rabais là en bas dans un code promo. Euh, va dans ma description. Il y a plein de liens. Et euh, je t'adore. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.